Un logiciel libre, c'est certes du code accessible et réutilisable, mais c'est aussi, et pour ne pas dire surtout, une communauté d'usage qui s'en saisit, Il fait vivre, le maintient dans la durée. Et c'est pour ça que c'était important qu'au-delà des institutions qui ont à l'origine porté et qui sont toujours importantes aujourd'hui le, le projet de NumaHop, il faut que la communauté se structure. Et c'est la première journée organisée par un autre établissement. Euh, euh, pour accueillir la communauté d'usage de numaop aujourd'hui. Alors, je ne vais, je vais pas vous ra rappeler le, le programme, je vais laisser tout de suite la parole à Hervé Doll, qui est le, le vice-président patrimoine de l'Université Paris-Saclay, et qui est très investi sur, sur les questions de, de valorisation patrimoniale, dont numaop est une des, euh, euh, comment dire, des pierres qui construit cet édifice. Merci, bonjour. Alors, je suis Hervé Do, alors vice-président Art, Culture, Sciences, Société et dans ma, ma cassette en quelque sorte, j'ai euh, les aspects patrimoine et, et sciences ouvertes que je partage avec un autre vice-président euh, qui lui est à, à la vice-présidence recherche. Alors moi, dans la vraie vie, je suis aussi astrophysicien et donc ce que vous venez de dire euh, est particulièrement euh, intéressant parce que là, en ce moment, on a le James Webb Space Telescope qui est, qui est en l'air. Euh, j'ai la chance d'avoir des données sur ce télescope spatial et effectivement, la communauté, c'est l'essentiel. Parce qu'avoir des données brutes qui tombent du ciel, <coughs> au propre ou au figuré, euh, c'est important. Mais avoir une communauté derrière, avoir des outils partagés, euh, c'est euh, en fait l'essentiel. Euh, les données brutes, euh, finalement, ne servent à rien. S'il n'y a pas, vous connaissez, hein, les métadonnées, euh, les traitements, euh, tout l'aspect documentation derrière et puis la communauté. Donc, euh, je suis ravi de voir que donc je découvre cet outil. Moi, je ne suis pas spécialiste. Euh, comme je disais, je ne suis pas professionnel de, de la profession. <coughs> Je suis ravi de voir euh, que cet outil est communautaire, hein, qu'il est partagé, qu'il y a une communauté. Euh, nous, en, voilà, en science, euh, ça nous parle tout de suite. Hein, C'est le, le cœur de notre action et de, de notre quotidien. Euh, moi, je suis chercheur parce qu'en en fait, il y a une communauté derrière. Si j'étais chercheur tout seul dans mon coin, ça ne m'adressait absolument pas. Donc, je pense que vous aussi, vous appréciez travailler euh, en équipe. Euh, pour revenir sur le, le fond du, du sujet. <coughs> la il y a beaucoup d'enjeux que vous partagez et que, grâce à cet outil, vous pouvez faire avancer. La science ouverte, le patrimoine qui est multiforme. Il y a du patrimoine comme ce bel amphithéâtre que vous pouvez découvrir, dans lequel j'ai le bonheur d'enseigner régulièrement. Donc, il est un peu modèle 1972. Donc voilà, il n'y a pas de prise électrique, etc. Mais bon, voilà, il y a du chauffage. Estimez-vous heureux. Voilà. Ce n'était pas le cas tous les, tous les ans dans le passé. Mais grâce à Paris-Saclay, maintenant, tout, tout marche bien. Donc il y a de, des aspects patrimoniaux, il y a, de, il y a donc des aspects bâtimentaires, des aspects collections, euh, des aspects aussi euh, immatériels qui sont peut-être plus difficiles à, à, à apprivoiser. Euh, donc euh, bah, votre communauté et vos outils sont extrêmement importants pour poursuivre ça, parce que euh, même si moi je soutiens une partie de ces actions, euh, il y a quand même des difficultés euh, financières, notamment le patrimoine scientifique, euh, patrimoine bâtimentaire. Qui est très difficile à, à, à bah, estimer, à maintenir, etc. Donc, euh, avoir toute une communauté derrière et des outils qui permettent de faciliter euh, la gestion et puis la recherche, parce qu'avec la science ouverte, enfin, tout, tout ce que vous faites en termes de numérisation ensuite est disponible à la science ouverte, enfin, à la science d'abord et à la science ouverte euh, ensuite, euh, c'est euh, essentiel. Donc, euh, merci d'être ici euh, physiquement ou, ou à distance pour euh, travailler <coughs> et faire émerger cette communauté, euh, comme je disais, la communauté et les outils communautaires. Euh, et puis les gens, bien sûr, derrière, il n'y a que ça qui est vrai, il n'y a que ça qui est important finalement. Voilà. Bonne journée et puis bah, euh, bonne continuation dans ces projets euh, euh, communautaires qui sont en tout cas, à, à, en tant que, que politique d'une grande université et puis en tant que scientifique de base, sont très très chers à mon cœur. C'est vraiment l'essentiel de, de ce qu'on peut mener ensemble. Bonne journée. Merci. Je reprends juste la parole pour remercier les organisatrices de, de, de cette journée. Donc, Sarah Gauthier de Percé, chef de projet de Numaop chez Percé, Or, Oriane Boissel et Laurence Gandois, et Sylvie Salé, qui toutes les trois travaillent à, à la direction des bibliothèques de l'Université Paris-Saclay. Merci.